Bonjour, je m'appelle Alexandre Roulin, je suis professeur d'écologie comportementale à l'Université de Lausanne et je vais vous présenter le module écologie et comportement. Donc, voici la présentation. Alors, tout d'abord, le but de ces différents cours, c'est d'étudier les interactions des organismes dans leur milieu naturel. Donc, on considère les organismes, comment ils évoluent en fonction de l'écologie. Et... Voilà, donc le tout premier cours, enfin les deux premiers cours, traitent de deux niveaux d'intégration, que sont les individus jusqu'à la société. Donc tout d'abord, en écologie comportementale, avec le, le docteur Sylvain Dubé et moi-même, nous abordons des questions d'écologie comportementale et de conservation, notamment des amphibiens et reptiles. Et il y a toute une série de, de cours qui se déroulent dans la nature, sur le terrain. Ensuite, le professeur Michel Chapuza s'intéresse à la sociobiologie, particulièrement des insectes sociaux. Et donc là, c'est un niveau d'intégration de l'individu dans une société. Ensuite, le professeur Tadeusz Kavecki, lui, s'intéresse à un niveau encore plus haut, qui est les populations, donc la dynamique des populations jusqu'aux espèces. Et donc là, c'est un cours qui se veut un peu plus théorique, mais qui est extrêmement important pour comprendre comment les, les individus interagissent entre eux et les espèces entre elles également. Ensuite, nous passons à un niveau qui, qui considère tous ces tous ces niveaux de l'individu, société, population et espèce, et donc cela a trait à la biologie de la conservation. Donc là, vous avez de la chance d'avoir deux cours sur cette thématique très importante actuellement. Et le tout premier, c'est une introduction à l'objet de conservation par le professeur Klaus Wedekind. Ensuite, vous avez un autre cours qui, lui, s'intéresse principalement à la génétique de la conservation. Donc, si les, les espèces sont viables d'un point de vue génétique. Également très important pour pouvoir préserver les espèces d'animaux, de plantes, notamment. Et le dernier cours, qui est très intéressant également, à un autre niveau à nouveau, il considère lui non plus les animaux, mais les bactéries, donc la flore microbienne dans son environnement. Donc, vous voyez que tous ces cours, il y a une structure très claire, un fil conducteur qui nous amène des individus jusqu'aux espèces. Et n'oublions pas le Conservation Day. Là, c'est important à deux niveaux. Le tout premier, ça montre des exemples pratiques réels de la biologie, notamment de la conservation, surtout en Suisse romande, également en Suisse allemande, avec des acteurs qui font partie d'organisations de, internationales, des OGN, comme VVF, l'IUCN, ProNatura Natura ou, la, ou la, la Confédération suisse. Et donc, ça vous donne un aperçu de ce qui se fait hors de l'université en biologie organismique, mais encore plus, ça vous permet d'avoir des contacts avec des acteurs de ce monde. Et donc, c'est utile pour votre futur si vous ne désirez pas rester dans le monde académique. Et il y a très souvent des anciens étudiants qui ont, qui ont fait leurs études à Lausanne, qui viennent montrer leurs travaux hors de notre institution. Donc, je vous recommande ces, cette journée très importante qui se déroulera le 8 mars 2021. Les examens, évidemment, et là, je vous invite à vous référer au procédés d'évaluation publié par l'École de biologie. Et pour terminer, la structure du cours en termes d'horaire, donc tout d'abord le cours de modélisation dynamique des populations par le professeur Tadeusz Kabecki, 7 heures de cours, 7 heures de TP ou exercice. Ensuite, l'introduction de la biologie et de la conservation par le professeur Klaus Wedekind, 14 heures de cours, 4 heures de TP ou exercice. Comportement, écologie et conservation des amphibiens, arrêté les oiseaux, par le docteur Sylvain Dubé et moi-même. 10 heures de cours, 4 heures TP exercice. exercices. Certains de ces cours, je, je le tiens à le dire, se déroulent également dans la nature. Donc, même si on considère comme cours, il y a plus de, de, de sorties que ce qui est indiqué par les 4 heures. Écologie microbienne et microbiologie environnementale, le professeur Philippe Engel, 14 heures de cours. Sociobiologie par le professeur Michel Chapuisat, 14 heures de cours. Génétique de la conservation par le docteur Luca Foumagali, 14 heures de cours. Et le Conservation Day, Antoine, le professeur Antoine guisant Dr Luca Foumagali, donc une journée entière qui équivaut à 8 heures de TPO d'exercice. Voilà, donc je vous souhaite euh, tout de bon pour euh, la, la suite de vos études et que vous ayez beaucoup de plaisir, notamment dans ce module d'écologie et euh, comportement. Bonne journée.